Ici, il s'agit de sélectionner le mot pomme se trouvant entre les guillemets. Le moyen le plus simple pour sélectionner un mot est de faire un double clic gauche dessus.